Fait que ça, l'intérieur de mon petit Réveau. J'ai une poignée de carrosserie, là. Look euh, Réveau. C'est pas du lexant, mais... Oui. Je l'ai plié tantôt. Ici, il avait tout le nez kinky, une petite ligne blanche, mais il n'est pas fendu rien Puis, à l'intérieur non plus, mais comme tu vois, j'ai renforcé avec euh, du euh, Gorilla Tape. Et par ce, aussi, le toit, qui est les trappes d'air d'origine normalement sur un, une vraie. Fermé, mais moi je les ai ouverts en avant et en arrière. Question de laisser passer l'air pour euh, le refroidissement. Avec mon autre moteur, il surchauffait un peu, mais euh, comme ça, euh, même pas proche de vouloir. <rire> ok J'ai fait, j'ai mis ce cette... vario là. C'est comme un goule, le fond, mais sans nom celui-là ça sur Amazon. Là. Est un waterproof. Euh, laisser le, le petit case de ce qui était la, la transmission dans le fond. Les cerveaux pour la transmission pour euh, les vitesses. J'ai mis le récepteur. J'ai mis un petit peu de, de colle euh, col chaude. pas que l'eau rentre, ça fait la job, j'ai fait un petit support pour le variateur, je l'ai collé avec du Alien Tape, puis j'ai mis deux vis pour sécuriser, laisser le support de, de dessus, la poignée dans le fond, enfin une bonne roll cage sauf que ça accroche un peu avec la, la carrosserie ça et plus, plus même le support de moteur du e-revo, il n'est pas tout à, fait, tout à fait à la même place que celui du Revo thermique fait que, euh, on se trouve d'être ici là ça frotte là fait que moi je vois juste parser un trou Ici, en-dessous, à le fond. Passer un trou juste un petit peu plus loin pour le tasser. Ça devrait faire la job parce qu'il en manque vraiment pas beaucoup. Euh, suspension. J'ai mis <coughs> euh, les supports euh, plus rigides. Euh, ouais, plus rigides dur dans le fond euh, j'ai mis de l'huile j'ai mis ça dedans à 40 je sais pas les, les coupoles par exemple j'ai pas euh, vérifié mais j'ai tout laissé d'origine je sais pas c'est quoi qu'il y a d'origine euh, tout essieu euh, tout laissé ça d'origine euh, moi j'avais quand je l'ai acheté j'avais un kit euh, ...de pneus d'origine, pis les Pro-Line MASHER. Qu'est-ce que tu fais là toi? ouais ouais Les MASHER. Fait job, je les éparcés. que je roule dans le cul, et y a Ah, euh, j'ai mis... Cet moteur-là marche numéro 1, sauf que j'aurais dû prendre le 3674. Caramel. T'es fatiguant. J'ai mis, <rire> <la couronne rire> mis la couronne. Gros, menu J'ai mis la couronne 54 dents du Sato, si je me souviens bien. Mais la celui du Irevo euh, 2 Ça fait la même affaire. Euh, le, le pignon j'ai mis un 17 euh, non un 18 dents c'est vrai un 18 dents dessus en 32 p pourra peut-être mettre un 19 mais en 4s en un 19 en 6 si tu le mets en 6 euh, il est mieux de laisser ça, même peut-être euh, descendre un 17 parce que là, il va rouler trop. Ça, tout, tout va arracher. Euh, J'ai laissé le slipper d'origine du euh, du thermique. Rien changé là-dessus. Caramel, t'es fatigué. Je me suis fait un petit bac euh, batterie avec... Euh, que j'avais, qui traînait, une petite tôle euh, d'aluminium ou stainless, pas trop sûr. J'ai mis deux morceaux euh, d'aluminium chaque bout pour l'empêcher de sortir. Solidifié avec euh, de la colle chaude, un petit peu dans le fond pour amortir, puis une strip de vieille, euh, la vieille mousse de pneu que j'avais, qui était plus bon pour les pneus, mais. Pour une batterie numéro un. Les cerveaux, cerveaux d'origine, et deux cerveaux d'origine, plastique, du thermique. Euh, c'est pas mal ça, les c'est d'origine. J'ai coupé pour que ma carrosserie a fit mieux. J'ai coupé euh, ici, c'était surélevé un peu, une petite bavette de, de plastique. Je l'ai coupé, ça faisait faire euh, un croche à ma carrosserie. Ah, pas été bon à l'ombre. Je me suis fait une petite lumière. Installé. Collé avec euh, la colle chaude. Adapte euh, le saquin super bien. Puis... Ça tient. Tiens bien. Je dis pas sur... Euh... Un petit tête à queue, petite étoile, pas sûr que ça va toffer là, mais <rire> on va voir. On va arriver à date. Ça, c'est mes batteries, 5002, comme c'est là, 2 fois 2s. Ma plug à lâcher. Besoin de souder mieux. Pour <rire> ma pratique. c'est ça.